Bonjour Marie comment tu vas coco Nathalie ça va et toi Ouais super ça va impeccable euh, donc voilà aujourd'hui tu as décidé de nous parler de ton expérience dans la formation donc euh, peux-tu peut-être nous dire d'abord qu'est ce que tu faisais avant la formation et comment tu as découvert la formation Oui. alors ben, je m'appelle Marie euh, j'ai 26 ans euh, été dans la grande distribution avant donc je travaillais dans un commerce et tout et euh, ben, ça me plaisait plus on va dire et du coup euh, ben, j'ai regardé euh, sur euh, en fait euh, les angles c'est ce qui me plaisait depuis le début en fait j'ai toujours voulu en faire mais j'avais pas le courage de le faire <rire> j'avais trop peur de me lancer et tout j'avais pas assez confiance en moi et du coup en fait je regardais des tutos sur euh, youtube et une fois je suis tombée sur une vidéo sur toi et je sais pas la façon que tu parlais fin, euh, comme tu montrais et tout, ben, j'ai tout de suite accroché. Donc, euh, ben, je me suis mise à regarder euh, toutes les vidéos. Donc, euh, les témoignages et tout, fin, euh, même les tutos, enfin, tout, quoi. Et je me suis dit, bon, j'ai vu que tu faisais une formation et je me suis dit, pourquoi pas? Donc, au début, j'ai eu très, très peur. Parce que, du coup, comme c'est à distance, c'est, être à la maison et tout, enfin, c'est compliqué. Donc euh, du coup, euh, j'ai vachement réfléchi et tout, j'en ai parlé à mon entourage, mais bon, il y a des personnes qui me disaient que à distance, c'était pas très mieux ensemble. J'ai dit bon, d'accord et tout, et en fait, euh, j'en ai discuté avec mon compagnon, tout simplement, j'en ai parlé et tout, et il m'a dit, ben bah, si toi tu le sens, pourquoi pas, à voir. Donc euh, ben, j'ai dit, bah, on va tenter, bon, j'ai eu beaucoup de mal, j je me suis posé beaucoup de questions et tout. Et au final, un jour, ben, un soir, je regardais une vidéo et je me suis dit, allez, il faut. Et du coup, ben, je me suis inscrite et tout. Et euh, j'ai discuté avec toi. Et tu m'as quand même réconfortée aussi. Donc, je me suis dit, ben, allez, on tente... Euh... On compte euh, l'aventurier, on verra bien hein. Oui. <rire> bah super. C'est finalement tu as un peu le, le même parcours euh, que les autres filles euh, quand elles en fait elles me disent souvent ouais au départ j'avais peur je pas je me suis dit ah la distance et tout parce qu'on a toujours euh, cette idée de se dire bah ben, en centre on va mieux apprendre. Mais toi tu as fait ce choix donc de pas faire de formation en centre et de faire plutôt la formation à distance et est-ce que donc déjà est-ce que déjà tu es contente de, de ton choix et est-ce que tu as l'impression que tu as finalement appris quelque chose dans la formation Est-ce que tu as l'impression d'avoir évolué Alors euh, oui, on apprend beaucoup, par vidéo et tout, et ce qui est bien c'est qu'avec tes vidéos, vu que c'est à distance, on peut le faire quand on veut. On n'a pas de contraintes genre euh, de 8h à 10h, enfin, je ne sais pas, une bêtise, mais... Donc on peut le faire quand on veut, dès qu'on a un moment. Et du coup... Euh, ben. Euh, par rapport à, à ce que je fais ben oui j'ai trouvé donc euh, du coup oui on apprend beaucoup on apprend beaucoup enfin euh, moi j'ai vu un peu alors pas beaucoup mais un peu de progrès donc après je sais pas si mais euh, donc euh, mais je trouve que j'apprends quand même assez donc euh, pour moi ça va moi, je trouve que tu as fait énormément de, de progrès, que, tu, que vraiment, tu travailles très, très bien en ce moment. Euh, je pense que voilà, tu es, es peut-être un petit peu, euh, euh, comment on va dire, perfectionniste. Peut-être que tu te dis, euh, voilà, tu es un peu humble, on va dire, avec tes poses en disant, bon, euh, j'ai fait un petit peu de progrès. Mais en fait, t as, t as, tu fais vraiment des super belles pauses. Je suis vraiment très, très fière de toi. Donc, euh, oui. moi, je trouve vraiment que, que c'est top. Pour quelqu'un qui n'a jamais fait de formation avant, vraiment, c'est super. Moi, ça va, <rire> Voilà. Donc, tu as le droit de te mettre en avant et de dire que tu fais du beau travail. <rire> Après, ben, je m'organise parce que là, euh, je fais de la conduite aussi à côté, en fait. J'essaie d'avoir mon permis. Mmh. Du coup, euh, par rapport aux heures que j'ai de permis euh, avec le permis, avec le, la conduite, ben, je peux, en fonction de ça, faire la formation. Parce que j'aurais été ensemble, j'aurais dû faire un choix, soit la conduite, soit ma formation et les deux me tiennent à cœur donc du coup là je peux faire les deux puis m'occuper de la maison enfin, faire plein de choses après si euh, sortir si jamais de chercher avec mes amis ou quoi je le peux quand même mais je sais que je peux faire ma formation en rentrant ou avant de partir alors que si j'aurais été dans un centre je pense que j'aurais pas pu le faire d'accord moi bah c'est super et donc du coup, euh, qu'est-ce qui te plaît le plus dans cette formation Est-ce que c'est les cours Est-ce que c'est le groupe privé Est-ce que c'est l'ambiance qu'on a Est-ce que c'est le fait que je corrige tous les jours Qu'est-ce qui te, te plaît le plus dans la formation Alors, je vais te dire tout. <rire> tout, parce que c'est un mélange. Et franchement, je trouve que ben, tu es à l'écoute. Dès qu'on a un problème, euh, on peut euh, t'envoyer un message, et ben, tu réponds. On peut t'appeler. Je jamais appelé, mais bon, je sais qu'on peut t'appeler. Euh, je sais que tu seras toujours là. Dès qu'on a un coup de mou, quand qu t'appelles ou qu'on entend un message, tu es là pour nous remotiver. Sur le groupe aussi, c'est pareil. Il euh, y a toujours quelqu'un pour nous corriger. Même si toi, tu n'as pas le temps. Enfin, je veux dire, tu le, le corriges pas dans la minute qui suit. Tu as quand même des, euh, des filles qui nous corrigent. Et après, toi, tu mets quand même ta correction. Voilà, oui. Donc, du coup, au final, on a, on a la correction et je trouve que... Et puis, quand on voit qu'il y a une fille qui a un, un petit coup de mou, ben on est quand même là pour la remotiver. Et je trouve que ça, c'est énorme. Ben, c'est un centre, je pense qu'on n'a pas ça. Oui. Et surtout, il voilà, n'y a pas le suivi derrière. On fait ces... Ces jours de formation et après c'est fini. quoi. C'est ce que moi pas. je reproche un petit peu au centre de formation et qui est un peu dommage parce que du coup après les élèves sont perdus dans la nature et souvent ben, si on a un coup de mou comme tu dis qu'on se démotive un petit peu parce qu'on n'a pas les clientes aussi vite qu'on voudrait ben, le problème c'est qu'après souvent on laisse tomber alors que là moi je justement je donne des conseils pour la clientèle, pour la publicité, pour l'ouverture d'entreprise, pour la théorie, tout ce qu'on ne voit pas dans, dans les autres formations aussi. C'est ça et puis on voit, on voit quand même que même celles qui font plus de la formation mais qui sont quand même sur le groupe, elles, elles sont plus présentes sur le groupe. Donc déjà, ça nous aide parce qu'elles ont déjà une entreprise et tout. Donc elles nous donnent des conseils. Et puis tu es toujours là quand même à leur donner des conseils et tout. Donc euh, on sait très bien que si on a notre examen à la fin et qu'on ouvre notre entreprise, tu seras toujours là en fait. C'est ça. Donc du coup, ça nous rassure aussi. Enfin, oui. Pour ma part, ça me rassure. Mm -hmm. Et le fait justement que je mette cette partie entreprise dans la formation, c'est quelque chose qui t'a plu C'est peut-être quelque chose qui a fait la différence aussi euh, Oui, parce que je me dis, après, mon but, ça serait d'ouvrir une entreprise, d'être à mon compte, d'être mon propre patron et de faire voilà, ce que j'aime. Et du coup, je sais que si euh, j'y arrive, et j'espère que je vais y arriver, même j'en suis sûre. C'est bien, c'est C'est ce, euh, euh, je... hein ce qu'il faut se dire, j'en suis sûre à fait, raison. Et euh, je sais que tu seras quand même là si j'aurai je, je, un problème avec une cliente parce que je vois souvent des filles qui ont des clientes mais qui ont un problème avec les ongles ou qui demandent euh, une, une pose spécifique et tu donnes quand même des conseils. Donc du coup je me dis euh, c'est un plus, c'est énorme et qu'en centre je pense qu'on n'a pas tout ça. On ne peut pas appeler notre formatrice et dire bon j'ai ça, je t'envoie la photo et mmh. comment faire quoi mmh. alors que toi tu le fais. Voilà, c'est sûr, c'est ce qui c'est ce qui est un peu différent. Pour moi, c'est hyper important de... Finalement, quand on fait une formation, c'est pour en faire un métier. Et donc, pour moi, c'est hyper important de vous former à tous les niveaux. À la fois, de, tout au départ, donc pour la théorie, pour connaître les maladies d'ongles, le processus de catalyse, l'hygiène, toutes ces choses-là. Ensuite, pour la partie pratique, mais aussi pour la partie clientèle et entreprise. C'est vraiment, finalement, de A à Z, quoi. Parce que en centre, on apprend juste une petite partie du métier et pas le reste. Et c'est bien dommage parce que finalement, c'est la partie euh, clientèle et entreprise qui font que l'entreprise que fonctionne. Et euh, voilà, c'est vraiment ce que je voulais mettre en place. Et finalement, tu avais le choix... <rire> Merci. Et finalement, tu avais le choix entre différentes formations à distance. Comment ça se fait que tu m'as choisi moi plutôt qu'une autre formation à distance qui aurait peut-être été moins chère d'ailleurs ben, Déjà, quand j'ai regardé... Euh, parce qu'au début, j'ai regardé quand même euh, les formations sur internet donc j'en ai vu pas ça durait pas beaucoup de temps donc j'en ai vu que ça durait cinq jours mais les sous qui demandaient pour cinq jours alors qu'après je, je me disais il y aura pas de suivi et tout je me disais un budget énorme alors que là on peut on a une facilité de paiement on peut le payer en plusieurs fois ou en une fois enfin comme on veut donc déjà ça c'est ce qui m'a aussi permis de me diriger vers ta formation m'a beaucoup aidé et le fait je sais pas parce que sur internet on voit pas la formatrice hein. et toi sur les vidéos on te voit on va commenter euh, ce que tu dégages à travers l'écran et je trouve que c'est énorme et que tu le fais avec grand plaisir en fait avec ton cœur et que c'est pas pour avoir euh, les sous voilà quoi autre chose c'est vraiment parce que tu aimes ce que tu fais et tu aimes apprendre et ça se voit et ça se ressent. Ah, c'est très très gentil. C'est vrai que j'essaye toujours d'être le plus authentique possible, le plus moi-même possible parce que je trouve que c'est hyper important d'être soi-même et puis d'être toujours honnête avec, euh, avec oui. les gens qui nous entourent. Et pour moi, voilà c'est moi j'adore faire ça. Donc euh, forcément, euh, c'est pour ça aussi que je vous suis 7 jours sur 7. Ça, je pense qu'il n'y a aucune autre formation qui le fait. Euh, donc même le dimanche, les jours fériés, même quand ma fille est malade des fois... Euh... Ben voilà aujourd'hui hein, ma fille est malade et pourtant voilà on est on communique ouais. ensemble bon, et tu trouves toujours un moyen voilà <rire> quand on veut on trouve un moyen t'as bien raison <rire> ouais super et est-ce que tu as déjà eu l'occasion de tester les produits oui oui alors j'ai pris euh, un kit le kit gel oui. j'ai pris oh. au mois de janvier et alors j'avais commencé par une petite marque niveau financier mais j'ai trouvé que c'était pas le même rendu déjà niveau euh, odeur et, euh, et euh, déjà ouais, niveau odeur et puis après euh, je sais pas niveau la texture et tout elle est beaucoup plus facile à travailler avec ton, tes, tes produits à toi qu'avec une autre marque pour ma part. Après, je n'en ai pas utilisé énormément. Je n'avais utilisé que quelques pots d'une ancienne, enfin, ancienne marque. Et après, je suis passée à tes pots. Et en plus, quand j'ai vu que c'était allergénique et que enfin, tu fais vraiment tout pour la santé et tout, je me suis dit, pourquoi pas Certes, c'est un budget en plus. C'est un petit coup en plus. Mais qu'est-ce que c'est pour avoir une bonne pause et avoir un, un, un produit où bien, on sait qu'on ne peut pas avoir de, de problème ou quoi Exactement. <rire> T'as tout compris <rire> C'est tout à fait ça. Ben, c'est super, si, si tu apprécies les produits, c'est vrai que ben vous êtes tout le temps en train de me dire « Mais Nathalie, c'est génial parce que depuis que j'ai tes produits, ben, j'ai des pauses qui tiennent, ça, ça s'applique plus facilement, c'est plus rapide. » Donc forcément, euh, voilà, moi ça me fait super plaisir d'avoir aussi des, des retours comme ça. Euh, et peut-être juste un, un dernier mot pour la fin. S'il y avait encore une personne face à toi qui t'écoute, maintenant une amie ou, ou une connaissance qui te dirait J'aimerais vraiment faire ce métier, mais ah, y a, je, je pense que tout le monde me conseille d'aller en centre. Qu'est-ce que tu lui dirais ben Moi, je lui dirais que j'ai euh, trouvé une formation à distance. Et franchement, je lui dirais tente l'expérience parce que c'est une expérience énorme. Et je pense que dans les autres formations, on n'a pas un groupe comme lequel on a, où on peut compter les unes sur les autres. Et euh, que même s'il y a... Hum, je vais dire ça décrétif, mais c'est pas décrétif que, mais ça, et elles sont construites en fait. Du coup, après, elles nous expliquent comment faire des filles. Enfin, et je trouve que ça, c'est énorme. Et elle nous donne, euh, je trouve, comment dire <rire> Je sais pas comment le dire. Euh, elle nous laisse pas de côté en fait. On a quand même une importance dans le groupe, on voit qu'on est quand même un euh, attention à nous ou quoi. Oui. oui. Oui, tu te sens entouré, tu te sens dans une famille bienveillante, quoi. C'est ça, voilà, c'est ce que je voulais voilà. dire. <rire> tu <t 'es> <rire> compris. <rire> oui, ben, c'est exactement ce que j'ai voulu créer, une, une famille bienveillante. Et je trouve que ça va même au-delà euh, du simple métier, parce que j'ai l'impression qu'on gagne également confiance en soi. Et c'est ce que j'ai également voulu rajouter dans la formation c'est justement faire en sorte qu'on devienne une meilleure version de soi-même, qu'on ose plus, qu'on fasse vraiment ce qu'on a envie de faire, qu'on ne se laisse pas bloquer par des idées, par des pensées limitantes et qu'on fonce, quoi. Et est-ce que tu as aussi l'impression que personnellement, tu as changé avec cette formation oui. oui, parce qu'au début, euh, j'avais peur de poster euh, mes postes Parce que je voyais les postes des autres filles, je disais « Ah, oh, j'y arriverai jamais <rire> !»« C'est pas possible, j'y arriverai jamais !» Et au final… Euh, donc j'ai posté ma première pose et tout, elle n'était pas super, hein. <rire> mais moi je le reconnais. Mais il n'y a pas eu de, de commentaires comme ouais elle est pas bien, elle est, elle est nulle ta pose, il faudrait que tu refasses tout. Non, au contraire les filles elles disaient tu pourrais faire ça comme ça, ton bombé un peu plus, un peu plus haut, regarde replace-le, enfin, et elles nous envoient des photos avec la correction aussi qu'elles font et du coup je trouve que ben, ça nous aide. Ben, moi personnellement ça m'aide plus avec la photo et tout. Comme ça, je vois où il y a vraiment le problème et, et euh, voilà, enfin, je trouve que c'est énorme et que c'est trop bien. <rire> ah bah c'est génial alors Donc, tu es heureuse de faire partie de l'aventure Ah oui Tu as super bien évolué <rire> ouais, Et je ne compte pas la quitter <rire> D'accord, bah, c'est super <rire> ok bah je te remercie énormément je te souhaite vraiment beaucoup beaucoup encore de réussite pour la suite tu fais déjà des pauses magnifiques donc j'ai hâte de voir les prochaines pauses que tu vas faire et, et puis je vais me mettre de suite après ah bah c'est super <rire> et puis je te souhaite encore une excellente journée et merci beaucoup d'avoir accepté de faire ce témoignage aujourd'hui c'est bah, avec grand plaisir si euh, on peut faire n'importe quoi franchement on le fait toutes je pense et euh... Moi aussi je te passe. Je te souhaite une bonne journée et à bientôt. <rire> à très vite. Bye. À très. Vite. Bye.